Dans cette période où tu commences à monter, tu commences à découvrir qui tu es, tu commences à accepter qui tu es, tu dois aussi couper radicalement certaines personnes. Il y a des personnes qui sont dans ta vie et <rire> elles sont comme des envoyés du diable. Elles ont pour don de te vider de ton énergie. C'est leur boulot. Assignment numéro 1. Te vider de ton énergie. Euh, te distraire et euh, pour certains d'entre vous c'est même des relations tu sors avec euh, lui il ne t'a jamais rien apporté agent même là c'est pas comme s'il te donne l'argent si on te demande tu cherches quoi derrière lui tu ne sais même pas enfin, c'est toi qui le finances il a même porté ces choses il est venu s'habiter chez toi et comme il a vu que tu es fort d'esprit là il ne peut il ne veut plus te laisser c'est quand on dit que la lumière est attirée par les ténèbres. Là, il ne peut pas, il ne peut rien faire d'autre que d'être attiré par toi. Maintenant, ne te laisse pas amadouer par ça, ça, euh, son chantage. Ouais, voilà, euh, tu, tu es trop dur. Tu, tu continues comme ça, tu vas trouver que Tu vas un le mari. Euh, ça, c'est des paroles pour jouer sur ton subconscient. Ce qui t'a amené là où tu es, jusque là où tu es, ma chérie. C'est la discipline. Le fait que quand tu avais un objectif, on ne pouvait pas te dissuader de cette poursuite. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, parce que quelqu'un était dans ta vie, et tu n'as même pas vu ses résultats, Il même pas comme s'il si t'a montré quelque chose. Là, ça même bien parler Et il t'a dit, voilà, je suis spirituel comme toi. Parce qu'il a dit qu'il est spirituel comme toi. Donc voilà, tu acceptes aussi. Donc, tu vas devoir couper certaines personnes sans même le dire. Que je te coupe. Il va seulement voir, je ne vois plus ses statuts. Je demande que le, station, le satellite n'est pas bien dans le ciel aujourd'hui, quoi. Il va devoir couper certaines personnes. Tout ça, c'est pour protéger ton énergie. Parce que la table à laquelle tu es en train de t'asseoir, tu es en train d'arriver à la table des grands. Et tu ne peux pas être à la table des grands, tu es encore connecté au port. Tu ne peux pas. Parce que sinon, le port va te finir, tu vas te donner la saleté, tu vas arriver à la table des grands, tu seras sale. Donc tu nettoyer environnement, couper certaines personnes sans les prévenir. Les personnes qui ne vous apportent rien, qui vous découragent toujours. Il y a des gens dans votre environnement que vous savez même, que vous ne pouvez pas partager vos objectifs avec eux. Dès que tu vas dire, je veux faire ça, il va, Pourquoi Pour aller où Pourquoi Vous connaissez déjà de qui je parle. Coupez-les. Pour arriver en haut là-bas, il faut être disciplinaire. Il faut être dans ton cœur, là, je faut être dur. Voilà.